Aujourd'hui le 13 mai 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Le 12 mai, vers 18h30, heure de Moscou, des avions de combat de l'armée de l'air ukrainienne ont lancé une attaque aux missiles sur le polymère Polypac entreprise de produits et l'usine de transformation de la viande de Milam dans la ville de Lugansk. Des missiles Air Storm Shadow fournis au régime de Kiev par la Grande-Bretagne ont été utilisés pour la frappe. Malgré les déclarations de Londres selon lesquelles ces armes ne seraient pas utilisées contre des cibles civiles. à la suite de la grève, un incendie s'est déclaré sur le territoire des entreprises alimentaires et chimiques de Lugansk. Il y a destruction de bâtiments résidentiels à proximité. Des civils ont été blessés, dont six enfants. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-24 qui a lancé une attaque de missiles sur Lugansk et un avion de chasse MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne qu'il couvrait. Les forces armées de la fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Dans la direction de Kupianski, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance flammes lourds du groupe de forces occidentales ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Sankovka, Kurilovka, région de Kharkov et Stelmaovka, république populaire de Lugansk. Dans les zones des colonies de Brestovo -et, et Timkovka, région de Kharkiv, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Les pertes ennemies par jour se sont élevées à 170 militaires ukrainiens, quatre véhicules, ainsi que des montures d'artillerie automotrice Vosnika et Akatsia. Dans la direction Kranolimansky, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Terny. Grigorovka de la République populaire de Donetsk et Shervone de la République populaire de Luhansk. Jusqu'à 75 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, un obusier automoteur Akatsiya et une monture d'artillerie automotrice Vozdikant ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont libéré un quartier dans la partie nord-ouest de la ville d'Artmovsk. Les unités des forces aéroportées apportent leur soutien aux détachements d'assaut et coincent l'ennemi sur les flancs. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée les tirs d'artillerie du groupe de troupes sud ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Grigorovka, Prano et Chazoviar de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la dernière journée, neuf sorties ont été effectuées dans cette zone par l'aviation. L'artillerie du groupe a effectué 98 missions de tir. Pendant la journée, plus de 285 militaires et mercenaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat d'infanterie, quatre véhicules blindés de transport de troupes, quatre voitures, deux obusiers automoteurs Akatsia, une monture d'artillerie automotrice Voslika, ainsi qu'un des 30 obusiers ont été détruits dans cette direction. En outre, dans la zone de la ville de Kramatorsk, République populaire de Donetsk, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Dans les directions sud donetsk Zaporozhye, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités ennemies dans les zones des colonies de Gleda, Pavlovka,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 Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, 3 voitures et un canon jacinbé ont été détruits en une journée. De plus, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Nikolev. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, ont touché 74 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 114 districts. Dans la zone de la colonie de Novodmitrovka de la République Populaire de Donetsk, une station radar destinée à cibler le système de missiles antiaériens ukrainiens S-300 a été détruite. Le poste de commandement et d'observation du bataillon de la 5e brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes a été touché près de la colonie de Khranoï dans la République Populaire de Donetsk. Toujours dans la zone de la ville de Zaporozhye, un entrepôt d'armes de missiles d'aviation et une installation de stockage de carburant pour le matériel militaire ukrainien ont été détruits. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne près de la ville de Kupiansk, dans la région de Kharkiv. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté trois roquettes de systèmes de lance-roquettes multiplima. En outre, 18 véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Velikivizlok, de Vurekno de la région de Kharkiv, Belogorivka, Kremneya. Svatovo de la République populaire de Lougansk, Vesleu de la République populaire de Donetsk, Mirovois, Pologie de la Zaporozhye région, Korsunka et de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 424 avions, 231 hélicoptères, 4117 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, aériens 9119 chars et autres véhicules blindés de combat, 1100 véhicules de combat à lancement multiple système de roquettes, 4806 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 10167 unités de véhicules militaires spéciaux.